Nous venons d'auditionner Monsieur Sefkovic, qui est le candidat slovaque aux relations interinstitutionnelles au sein de la Commission européenne. Alors, ça peut paraître un peu rébarbatif, mais en fait, c'est un endroit important pour garantir notamment la transparence et la démocratie en Europe. C'est donc les deux sujets sur lesquels je l'ai interrogé. D'abord, sur la transparence au sein du Conseil européen, parce que vous savez qu'aujourd'hui, les chefs d'État ou les ministres et les gouvernements ne nous disent jamais ce qu'ils ont voté au sein des instances européennes. Et puis, le second point, c'est sur la transparence des études, des études scientifiques, tout ce qui touche notamment aux pesticides, évidemment, au glyphosate ou encore aux OGM. Euh, sur le second point, M. Sefcovic nous a dit qu'il allait mettre en place un registre Interinstitutionnel des études pour toutes les institutions de l'Union européenne, qui serait donc accessible à la fois par les pairs, par les scientifiques qui voudraient vérifier la véracité des infos et par les citoyennes et les citoyens européens. C'est plutôt un bon point. Par contre, sur la question de la transparence au sein du Conseil, monsieur Sefcovic s'est montré évasif et n'a pas vraiment donné signe qu'il allait avec nous combattre véritablement pour la transparence au sein du Conseil. Donc, on a validé M. Sefcovic, mais pour la suite, nous allons rester extrêmement vigilants et mobilisés. M. Sefcovic, bonjour et merci d'être parmi nous. Je vais revenir à la charge sur l'Evidence policy, policy Making. Euh, D'abord pour dire que la protection du climat, de l'environnement, de notre santé, que l'égalité sociale et de genre, que la défense des droits humains euh, doivent guider nos lois et orienter aussi la nature des études réalisées. Il s'agit de défendre l'intérêt général. On a parlé de Dieselgate, euh, j'aimerais revenir à la charge aussi sur la décision de la Cour européenne de justice concernant la non-divulgation des études sur le glyphosate. Vous avez indiqué que ces études seraient disponibles sur un site internet. Pouvez-vous euh, nous dire oui ou non, vous engager à nous dire si les études qui seront réalisées seront publiques euh, dans l'ensemble des institutions de l'Union, seront accessibles euh, et pour révision par les pairs et par les citoyennes et les citoyens Thank Merci beaucoup de votre précision. Merci d'être aussi uh, explicite et concrète pour ce qui est du glyphosate. Parce que c'est une des questions qui était imprévisible. Maintenant, il faut des procédures en place où. Uh, on peut présenter une proposition. Et on, on, on, on discute en comitologie lorsqu'il n'y a pas de majorité ni pour l'autorisation ni contre l'autorisation. Et puis, il y a les débats au Parlement, le Parlement qui est contre cette proposition, puis l'opinion publique dans les États membres, qui est très diverse. Donc, il y a un problème politique. Il y a aussi un problème d'évaluation des preuves scientifiques. Ça a été fourni par par l'agence. Et ça, c'est une question euh, dont il faudra s'occuper à l'avenir. Je suis d'accord avec vous. Le plus important ici, c'est d'être aussi transparent que possible. Et de montrer, de montrer à l'opinion publique, à vous, représentants, représentants élus des citoyens européens, quelle était la base scientifique de cette proposition. Donc, si j'y arrive, avec votre aide, si j'arrive à créer ce registre commun, pour disposer d'éléments, de preuves qui seraient bien j'insisterai pour que tout ce que l'on utilise pour notre étude d'impact, nos propositions opérationnelles soit inclus dans ces registres, pour que tout le monde puisse les consulter, que ça fasse l'objet d'un vrai débat, et que, afin que tout le monde sache où... La Commission a trouvé ses preuves, les, preuves, les éléments qu'elle utilise pour ce travail législatif. Allez-y. Je veux poursuivre sur cette question de la transparence en vous parlant du Conseil. Euh, L'opacité du Conseil, son incapacité à répondre aux interrogations démocratiques des citoyennes et des citoyens alimente la crise de confiance qui tue l'Europe à petit feu et il est urgent d'agir pour permettre la transparence de ces institutions. Aujourd'hui, la confidentialité que le Conseil impose à ces documents, à ses discussions et à ses votes euh, prive de fait les citoyens de savoir ce que les gouvernements qui les représentent ont dit en leur nom et voté. Il faut en finir avec cette culture du secret. En tant que commissaire, agirez-vous pour réformer les règles qui lient nos trois institutions, afin que le Conseil garantisse un niveau de transparence au moins égal à celui du Parlement Et si le Conseil persiste à ne pas poursuivre euh, les recommandations de la médiatrice européenne, et que le Parlement en venait à saisir la justice européenne, agirez-vous pour que la Commission se joigne au Parlement dans cette démarche Merci beaucoup pour euh, euh, votre euh, question. Je crois que c'est vraiment pertinent. Et on a discuté ça à plusieurs euh, occasions. On a aussi déjà un case law développé dans ce cas. Je crois que aussi pour les discussions sur ce sujet, aussi la, la décision des de, de cours... Euh, de justice européenne, du Capitani est très, très important. Je crois que cette décision nous a aidé d'être beaucoup plus transparents si on discute, par exemple, des uh, four-column documents qui sont si importants pour la transparence et aussi pour la préparation uh, des, des trialogs. Et vous savez, si dans le cas... Où il y a intérêt à la Commission de demander de présenter le euh, document euh, pour le que Nous sommes obligés, nous toujours, et nous, euh, toujours euh, présenterons euh, ces documents. Concernant la position euh, du Conseil, là, ce que je peux faire, et, et je, veux, euh, je veux le faire, et d'appeler au Conseil européen de discuter ce sujet avec euh, Ombudsman et je suis très encouragé par la présidence finnoise euh, qui a déjà expérimenté et essayé d'être beaucoup plus transparent de, de, euh, et d'ouvrir euh, euh, les, les documents des conseils pour les public, et j'espère que les, les présidences suivantes vont continuer dans cette manière. Merci madame.